Bonjour à tous, je vais vous lire quelques phrases que j'ai pu relever dans des conversations euh, conversations téléphoniques ou des mails ces dernières semaines. Je ne pourrai pas participer à notre call. J'ai pas pu t'appeler plus tôt. Je ne vais pas pouvoir terminer le rapport à temps. Est-ce que tu pourrais m'envoyer les infos avant la fin de la semaine vous voyez un, un point commun Oui, c'est l'utilisation incorrecte du verbe pouvoir. En toutes ces phrases en fait ce que veulent dire ces phrases phrases que je vous ai citées ce serait plutôt quelque chose comme bien euh, je ne serai pas à notre prochain call parce que j'ai autre chose à faire ailleurs je n'ai pas voulu t'appeler plus tôt parce que j'ai fait le choix de faire autre chose avant je ne veux pas terminer le rapport à temps parce que je préfère terminer autre chose ça va peut-être vous sembler un peu rêve, et certains diront peut-être même un peu dur. Mais, en fait, moi je trouve cela plus juste, plus honnête, et surtout, beaucoup plus actif. D'abord, c'est plus juste. Quand nous disons aux personnes de l'autre côté du fil, euh, je ne peux pas te parler en ce moment, alors que c'est précisément ce que nous sommes en train de faire, et il y a une incohérence évidente. Je sais bien que nous disons cela parce que nous ne voulons pas euh, choquer les personnes, nous voulons euh, leur dire les choses gentiment, mais est-ce que vous pensez vraiment que votre interlocuteur au téléphone pourrait être blessé parce que vous lui diriez la simple vérité euh, « je ne veux pas te parler maintenant parce que je suis en réunion » C'est plus honnête de dire « je ne veux pas » plutôt que « je ne peux pas ». Par okay. exemple, si je dis euh, « je ne peux pas te, te rendre le rapport ce soir comme prévu », eh bien, en fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge poli, certes, mais ça reste un mensonge. En fait, ce n'est pas que je ne peux pas le faire, c'est que je veux rentrer chez moi et voir mes enfants que j'ai à peine vus cette semaine. Et c'est tout à fait OK, à condition de le dire. De la même manière, euh, cela pourrait être euh, « je... » Ne veux pas te rendre le boulot que je t'ai promis pour ce soir, parce que je préfère m'occuper avant du boulot que m'a demandé notre super grand chef, parce qu'après avoir pesé le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, bah, je préfère le satisfaire lui aujourd'hui. Alors, bien évidemment, vous pourriez vous dire oui, mais alors l'autre va se mettre en colère. Bah, D'abord, c'est pas sûr. En plus, c'est son choix. Et au final, s'il se met en colère, ben c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une magnifique énergie qui va nous aider, lui et moi, à trouver une option, une solution. Enfin, dire « je ne veux pas » plutôt que « je ne peux pas », c'est beaucoup plus actif. À force de répéter « je ne peux pas », parfois sans vous en rendre compte, vous allez finir par euh, vous faire passer pour une pauvre petite chose qui euh, subit les... les les choses qui lui arrivent. En fait, c'est rentrer dans une position de victime, dans un statut passif. Et au final, cela va forcément avoir des conséquences sur votre image, à vos yeux d'abord, et aussi aux yeux des personnes qui sont en face de vous. Dire « je ne veux pas » ou « je ne préfère pas », allons-y doucement, eh c'est assumer que vous êtes une personne adulte qui fait ses choix de manière raisonnée et les affirme dans sa communication. Finalement, le nombre de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut vraiment pas faire, est très limité. Si je viens de me casser la jambe et que je dis « je ne peux pas courir le Marathon de Paris dans trois jours », c'est exact. En revanche, si tout va bien, mieux vaut dire « j'ai pas envie de faire le Marathon de Paris cette année, je ne me suis pas suffisamment préparé, mais comme j'ai quand même envie d'arriver au bout un de ces jours », eh bien, je vais commencer à m'entraîner dès maintenant. En assumant vos choix, en assumant vos décisions, votre volonté, vous allez donc avoir une communication beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace. Deuxième effet qui se coule, cela va aussi ouvrir le champ des possibles, ouvrir les options. Si par exemple, je dis euh, « je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ce job », ben, en fait, je donne l'impression que c'est de ma faute, euh, je ne suis qu'une petite chose, euh, je suis trop nul, j'y peux rien. Alors qu'en fait, si je dis je ne veux pas accepter ce job, eh bien, la question qui va suivre immédiatement, c'est pourquoi Et donc, je vais pouvoir exprimer ce qui ne me va pas dans le job tel qu'il m'est proposé aujourd'hui, et ce que je veux voir changer. Automatiquement, j'ai plus de chances d'être satisfait. Si vous avez peur, des réactions des personnes qui sont en face de vous, dites-vous bien que c'est d'abord vous respecter et aussi les respecter que de sortir de ces phrases qui sont en fait des manipulations. Donc, testez. Bien sûr, commencez par des cas simples. Et au départ, vous allez juste entendre la phrase avec un « je peux » ou un « peux-tu » et vous allez la refaire. Et au fur et à mesure, cela va devenir une nouvelle habitude. Et vous constaterez, peut-être à votre grande surprise, que les réactions des personnes en face de vous seront beaucoup moins offusquées, blessées ou vexées que ce que vous imaginez. Bien sûr, si certains parmi vous continuent à se dire « je ne pourrai jamais faire ça », alors je vous répondrai que c'est votre choix. Et, comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos remarques, vos objections en bas de cette fenêtre. A tout bientôt.